Saisie des biens de Saïd Bouteflika, la justice passe à l'action. Équipe de France, Karim Benzema rompt le silence. Saisi des biens de Saïd Bouteflika, la justice passe à l'action. L'affaire de l'ancien conseiller à la présidence, Saïd Bouteflika, ne semble toujours pas prête à prendre fin. Après la série de procès, place désormais à la saisie. Selon nos sources, la justice algérienne vient de donner son feu vert pour le début de la saisie des biens mobiliers et immobiliers de l'ancien homme fort du pays, à savoir Saïd Bouteflika. En effet, la décision de début de la saisie a été prise, il y a quelques jours, par la cour d'Alger. Cette dernière a aussi confirmé la condamnation de Saïd Bouteflika à huit ans de prison ferme dans l'affaire de la chaîne de télévision du cinquième mandat, El Istim Dans la même affaire, la Cour d'Alger s'est aussi prononcée sur le dossier de l'ancien bras droit de Saïd Bouteflika, à savoir l'homme d'affaires Ali Haddad. En effet, une peine de quatre ans de prison ferme a été retenue à son encontre. Réputé proche des anciens hommes forts de l'Algérie, Ali Haddad, qui était aussi à la tête de la fédération du patronat, FCE, est impliqué dans presque toutes les affaires de corruption. Avec Saïd Bouteflika et Takout, il formait un trio qui a failli pousser l'Algérie vers la zone rouge économique. Contrairement au procès de Saïd Bouteflika, Haddad avait avoué, indirectement, des faits de corruption durant plusieurs comparutions devant le juge. D'ailleurs, lors du procès du montage de voitures, il avait dit que Saïd Bouteflika l'a chargé de récupérer l'argent de la campagne se trouvant au niveau de la permanence de Hydra. Une somme de 800 milliards de centimes, soit environ 55 millions d'euros en marché officiel. Comme mentionné ci-dessus, tous les biens mobiliers et immobiliers, relatifs à l'affaire de la chaîne Elistim Raria, seront concernés par la saisie de la justice. Il s'agit, selon nos sources, d'un appartement de type F5 de 249 m2 situé à Ben Aknoun, Alger. Une autre maison aussi située à Alger Centre. Des parkings et des hangars situés dans les quatre coins de la capitale seront aussi concernés par la saisie. Tout ça, en plus de tous ces comptes bancaires à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Cette décision de la justice vient mettre fin à un empire construit sur des bases très fragiles durant tout le règne de l'ancien président de la République, le défunt Abdelaziz Bouteflika. Équipe de France Karim Benzema rompt le silence L'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, a rompu le silence et s'est exprimé sur son avenir avec les Bleus. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le lendemain de la défaite de la France en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, le Ballon d'Or 2022 a annoncé en des termes à peine voilés sa fin de carrière internationale. « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. » « J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a écrit en effet l'attaquant vedette du Real Madrid. Pour les observateurs et la presse spécialisée, il s'agit bel et bien de la fin de carrière de Benzema en équipe de France. Une équipe avec laquelle il n'a pas trop brillé contrairement au club. L'histoire de Karim Benzema avec la sélection a été marquée en somme par plus de bas que de haut. La carrière internationale de l'ancien Lyonnais a été perturbée par des blessures, mais surtout par des questions extrasportives. La fameuse affaire de la sextep l'a éloigné des bleus plus de cinq ans durant. Partir sans faire de bruit Écarté en 2015, Benzema a été rappelé qu'en 2021 à l'occasion de l'Euro. Ce retour tant attendu n'était que d'une brève durée. En pleine préparation pour le Mondial 2022, le buteur du Real Madrid a contracté une blessure et a été écarté du groupe. Il n'a pas été remplacé et n'a pas été non plus rappelé comme l'espéraient les supporters de l'équipe. Cette histoire a suscité en fait une vive polémique. Certains observateurs soupçonnent même l'encadrement de l'équipe de France d'avoir exagéré le diagnostic de la blessure pour exclure Karim Benzema du groupe. Certains affirment en fait que ce dernier n'a jamais été de bienvenue dans l'équipe de France. Sans ses performances avec le club, il n'aura jamais été rappelé en 2021, indique on Les mêmes sources soutiennent que le sélectionneur ne le porte pas trop dans le cœur lui préférant de loin son chouchou Olivier Giroud. À 35 ans donc, Karim Benzema aura ainsi tout bonnement décidé de se retirer sur les pointes des pieds, discrètement. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.